Salut tout le monde, on est mardi les 18 18h, bienvenue dans Un Moment Geek. Alors, ce soir, nous sommes réunis tous les trois pour parler d'un logiciel open source et pour parler d'un sujet qui est rarement abordé sur notre chaîne, euh, à savoir la plongée. Et pourquoi la plongée Parce qu'on va parler du logiciel open source Subsurface. Emilien, c'est un ami à moi qui, euh, qui m'a initié à la plongée en 2012 et sinon bah, on a invité le gars des poissons parce que, parce que sa présence semblait inévitable dans un live comme celui-là. Euh, donc moi je m'appelle Simon Rondeau, euh, aka Melvac sur les réseaux sociaux, et je suis donc un, ce qu'on appelle un, un youtubeur de type O, euh, c'est-à-dire que je fais de la vulgarisation scientifique euh, sur l'océan, euh, principalement sur de l'écologie marine euh, et aussi un petit peu d'océanographie. Euh, Puisqu'en fait, ce sont, euh, ce sont mes études. En fait, je suis écologue marin de formation. Euh, et donc, je, je tiens une chaîne qui s'appelle Melvac, euh, qui est suivie par près de 60 000 personnes, histoire de vous faire découvrir un petit peu tout ce qu'il y a sous l'eau et de vous donner envie de protéger cet écosystème. Euh, Emilien, est-ce que tu veux te, te présenter en quelques mots Alors, toi, tu n'as pas d'activité en ligne <rire> Non, non, je suis pas, pas youtubeur. Euh, moi je suis, euh, je suis développeur freelance. Euh, donc voilà. d'ailleurs je suis même au travail, j'espère que je ne serai pas interrompu. Euh, mais euh, voilà, moi je, je fais pas mal de. Enfin, j'aime bien la plongée, entre autres. Euh, et du coup, euh, j'aime bien aussi la biologie. D'ailleurs, j'ai passé des niveaux de biologie en plongée. Euh, et du coup, j'aime aussi pas mal les logiciels libres. Euh, je suis Linux depuis euh, une petite dizaine d'années déjà. Pour rassembler ses passions, <rire> euh, Subsurface c'est plutôt pas mal. Euh, est-ce que, est que tu sais ou est-ce que tu veux que je le fasse euh, raconter un petit peu l'histoire de ce, de ce soft Avec plaisir. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que c'est Donc C'est un logiciel qui permet de euh, rassembler, c'est un, un carnet de plongée en fait, euh, carnet de plongée euh, en, en, en ligne, euh, enfin en, en informatique. Euh, du coup, pourquoi on a un carnet de plongée Parce que quand on fait de la plongée, on aime bien euh, savoir ce qu'on a fait comme plongée il y a plusieurs intérêts déjà juste pour s'en rappeler le premier et le deuxième c'est aussi pour pouvoir montrer euh, à des nouvelles personnes à d'autres personnes qu'on va dans un autre club qu'on va plonger ailleurs notre expérience euh, ça permet de dire bah voilà j'ai plongé 10 fois, 15 fois, 20 fois, 200 fois, 300 fois euh, j'ai déjà plongé avec du courant, pas de courant, j'ai déjà plongé profond, pas profond, telle condition, la nuit, dans des grottes, dans des épaves, bref. Ça une... En fait, on a des niveaux en plongée, mais il y a aussi l'expérience qui compte énormément. Et quand on arrive en vacances, ou pas en vacances d'ailleurs, mais enfin, très souvent en vacances quand même, dans un nouveau centre de plongée, euh, et les moniteurs qui sont sur place disent, bah, c'est quoi votre niveau, vous avez un tel niveau, voilà. Mais ils demandent aussi parfois de regarder le carnet de plongée. Et du coup, euh, ça c'est l'intérêt d'un carnet de plongée, euh, L'étape qui va après, c'est quand on est un peu plus expérimenté en plongée, on aime bien avoir un ordinateur de plongée qui permet de faire des calculs compliqués euh, pour nous. Voilà, Thomas il montre le sien, c'est super. C'est une grosse montre qui fait profondimètre, euh, en fait, qui sait, la, qui sait en permanence à quelle profondeur on est et qui bah, calcule le temps, c'est une montre aussi, facile. Et donc avec ces deux infos, euh, ça permet de faire des profils de plongée, donc je vous montre, c'est la partie euh, là-haut, là dans l'écran, euh, et ça fait des calculs pour savoir si on est resté trop profond trop longtemps, euh, parce que vous savez peut-être qu'en plongée, on est limité, on ne peut pas rester, au... on est limité déjà par l'air qu'on a dans la bouteille, hein, forcément, mais on est aussi limité par euh, l'absorption de l'azote dans le corps, qui fait que si on reste trop longtemps trop profond, quand on remonte, on doit attendre longtemps, ça s'appelle des paliers, ou alors quand on a fait une plongée le matin, l'après-midi, il faut faire attention pour ne euh, pas avoir trop d'azote qui est resté de la première plongée dans la deuxième. Première donc... question, Navive, comment on faisait avant Alors avant avant, il y a très très longtemps, on faisait pas. Oui bah oui. <rire> il y avait beaucoup d'accidents. Du coup, ah, on n'avait pas a... maîtrisé. Ouais, on n'avait pas tout compris. Euh, voilà, on n'avait pas tout compris, donc euh, bah ça piquait. Enfin, il y avait des gens qui avaient des accidents de plongée. Euh, ensuite, c'est c'est pas mal. Les militaires ont fait ça. La Marine nationale en France a fait des, des tables de référence euh, pour faire ça. Je vous en affichez. Il y a un chronomètre, tout simplement, et un profondimètre. Donc il y avait deux instruments mécaniques euh, à l'ancienne qui permettaient de savoir depuis combien de temps on était sous l'eau. Un profondimètre qui pouvait nous dire jusqu'à quelle profondeur max on était allé. Et avec oui. ça, on faisait le profil le, le, le pire, en fait, euh, de la plongée. Je vous ai affiché non. à l'écran euh, une table de plongée. Euh, et comme vous pouvez le constater, il y a, plusieurs, il y a les deux infos dont parlait Emile en entrée la profondeur et la durée de la plongée. Ça donne un DTR qui est une durée totale de remontée et ça donne un groupe de sortie. Voilà pour le, le, le contexte un petit peu bah, plongée, carnet plongée, ordinateur de plongée et dans, stocké dans un format propriétaire sous Windows principalement et c'est tout. Et euh, du coup, il s'avère que bah, forcément, il y a des gens qui font de la plongée qui aiment bien les logiciels libres qui n'utilisent pas forcément Windows euh, et qui avaient envie d'avoir aussi leurs, leurs infos de plongée sous Linux et il euh, y a une personne très célèbre qui est dans ce cas-là, qui s'appelle Linus Torvalds. Donc c'est euh, la personne qui a initié le, le noyau euh, Linux. Il s'avère qu'il est fan de plongée et qu'il est dive master, en fait. Euh, il a fait trois logiciels, donc cette personne, il a fait Linux, et, et, enfin il a fait Linux, il a fait Git et Subsurface. Et voilà, donc ça existe depuis une dizaine d'années et ça marche très bien. Euh, j'en suis très content, moi j'en suis utilisateur depuis longtemps. Euh, okay. euh, et, alors Simon, toi, est-ce que tu. Est-ce que l'ordinateur de plongée c'est un truc que tu que tu utilises ou pas encore parce que tu es relativement jeune plongeur ah oui moi je suis le comment dire je suis la caution euh, novice euh, je suis niveau 1 de plongée donc euh, sauf si je me trompe normalement à mon niveau j'ai pas trop besoin d'ordinateur encore Alors, je peux plonger jusqu'à 20 mètres en étant accompagné donc à moins de rester vraiment des heures et des heures euh, et d'avoir plein de bouteilles normalement il n'y a pas trop de problème de palier à, à ce niveau là mais c'est quelque chose effectivement que j'ai vu. Ouais, niveau 2, de, ça devient obligatoire. Deux, ils font un ordi, ouais. Après, au niveau 1, si tu, si tu vas quand même pas mal en milieu naturel, euh, c'est bien d'en avoir un parce que, oui, bah oui. que tu es autonome sur ta plongée, sinon tu dépends de quelqu'un. Bon, est-ce qu'on regarderait pas un petit peu le logiciel de plus près bah, bah ouais, avec plaisir. Donc là, vous pouvez voir euh, bah, toutes mes plongées, du coup, euh, regroupées par, euh, par voyage. Euh, donc le, voilà, les dernières plongées c'était en France à Cerbère, et j'ai passé mon niveau de biologie numéro 2 à cet endroit là. Et donc quand on clique sur une plongée, donc on a bah, l'info de profondeur, la durée, donc là 8 mètres, donc c'est typiquement une plongée bio où on va pas profond et on reste longtemps sur la même zone. Et là du coup c'est la partie intéressante, c'est le profil de la plongée. Euh, donc on voit que il y a une couleur sur le, le, le la courbe en fonction de la vitesse. Donc plus elle est rouge, euh, plus on allait vite. Euh, donc je vous montrerai d'autres courbes après. Puis on, on voit, voilà, ça monte, ça descend. Forcément, l'ordinateur est attaché à mon bras. Donc bah, dès que je bouge un peu le bras, ça, ça bouge beaucoup. Euh, mais on voit que souvent, voilà, les, les profils, c'est on commence par descendre assez profond, on reste un peu en bas, puis on remonte progressivement. Et à la fin, on remonte même un petit peu trop vite. Oui, c'est un petit peu rouge. Le L'ordinateur voilà, euh, euh, t'engueule quand tu remontes trop, trop vite. Ça se bah. met à Donc le petit trait, c'est la profondeur moyenne de la plongée, celui-là, là, là vous voyez en gris. Et les courbes en haut, c'est un calcul de l'azote qu'on a intégré dans le corps en fonction des différents types de tissus, donc c'est un peu de niveau poussé plongée Mais en gros, c'est la zone où on n'a pas envie d'aller. Voilà, c'est-à-dire que quand j'étais ici là à 20 minutes de plongée, là, donc là ici à 23 mètres, il n'aurait pas fallu que je remonte tout de suite pour arriver dans cette zone-là, parce que ça aurait pu devenir dangereux. Donc ouais, quand, quand tu dis dangereux, ça veut dire risque d'accident de décompression est et ça. Un accident de décompression, c'est quand il y a de l'azote que tu as dans ton organisme qui se dilate, puisque quand tu remontes, les gaz que tu as en toi se dilatent, euh, qui se dilatent à un endroit qui n'est pas prévu. Et dans ces cas-là, c'est bah, ça, ça qu'on appelle un accident de décompression, et suivant l'endroit où ça arrive, bah, c'est plus ou moins dangereux. Euh, et c'est ça qu'on cherche absolument à éviter en plongée et il y a un autre risque en plongée qui est la surpression pulmonaire il y a une des règles très importantes en plongée, c'est de jamais bloquer sa respiration parce que si on remplit ses poumons à 20 mètres et qu'on remonte les poumons remplis, ben l'air va se dilater et va éclater les poumons et donc c'est pour ça qu'en plongée, la première chose une des toutes premières choses que tu apprends, c'est de souffler en continu quand tu remontes pour absolument éviter ce, ce risque voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette surface Pas mal de choses. Donc, euh, donc il y a la vue, euh, donc voilà, la vue qui permet aussi de voir la température, euh, le, le, la pression. Moi, j'ai un ordinateur de plongée simple, pas cher, 200 euros, 180 euros. Et il y a des ordinateurs de plongée beaucoup plus euh, évolués. Euh, T'en parlais tout à l'heure, Simon, d'ordinateur qui avait carrément un grand écran qui permettait de voir des courbes et tout. Il y a aussi des ordinateurs qui sont euh, directement reliés à la bouteille. Donc ça c'est sympa avec un petit module radio Bluetooth qui du coup permet de savoir aussi en fonction de la plongée donc le temps, la profondeur, ça il est là déjà, mais aussi de savoir la consommation de gaz. Et donc tout ça, SubSurface le gère aussi, et euh, permet d'afficher toutes ces infos. Moi c'est pour ça que j'ai pas mal de champs qui sont gaz consommés, bah là c'est vide parce que mon ordi ne le fait pas. Regardez là j'ai un exemple de euh, ma plongée de niveau 3 à 60 mètres. Donc ouais, ah ouais, le temps passé va... à 60 mètres c'est une minute deux peut-être que tu vois ton air qui descend à toute vitesse et tu sais oui, qu'à chaque là, minute 7, que 7, tu passes là, en bas, là, la ton palier qui augmente à une vitesse de malade là, la durée de ton palier, donc ça veut dire que tu te mets en danger très très vite sans t'en rendre compte si tu restes 5, 6 minutes, 7 minutes à 60 mètres tu vas avoir un palier de 30 ou 40 je sais, je, je dis des chiffres un peu au pif, hein, je les ai pas en tête, corrigez mmh, si moi là. dans le chat, mais, mais du, coup, mmh. euh, du coup ça veut dire que chaque minute en plus passée en bas bah, ça veut dire que as besoin de beaucoup d'air à la fin pour faire ton palier ouais. Donc, et en plus, plus tu restes longtemps, plus tu narcoses Tu à 60 t'es narcosé t'es obligatoirement narcosé moi je, je l'ai jamais ressenti j'aimerais bien le ressentir un jour pour savoir à quoi ça ressemble et bah moi je peux vous dire <rire> ce que ça fait parce que sur cette plongée là je me rappelle très très bien C'est des vite en plus c'est génial, c'est super d'être narcosé enfin, en tout cas moi j'ai la chance d'être narcosé euh, le mode sympa euh, ce que je disais, bon on était en, on était en Guadeloupe euh, entre potes et donc euh, le soir on buvait des coups mais là j'avais l'impression d'inspirer du rhum en fait à chaque inspiration c'était tellement euh, tellement génial c'était vraiment ça se diffusait partout des petits frissons jusqu'au bout des doigts de pied, jusqu'au bout des doigts oh, c'est trop bon encore ah, c'était génial et j'étais euh, euphorique vraiment euphorique en mode alcool euphorique du coup, c'est dangereux, dangereux. Euh, dangereux parce que du coup, plus une notion du temps, plus une notion de où je suis. Le mode tunnel où je voyais juste vraiment devant moi, en fait, hein, je regardais toujours la tête comme un fou parce que j'avais un champ de vision très, très rétréci. Et donc ouais, c'est dangereux, tu vas pas tout seul. Donc j'étais avec un moniteur qui avait l'expérience et qui plongeait souvent à 60 mètres et qui lui a surveillé la montre et m'a fait remonter bah, assez vite comme on peut le voir sur la courbe. Mais en tout cas, pour moi, il livrait à sa profondeur, c'était cool. Il y a celle-là que je voulais montrer aussi. Donc ça, c'est un profil de un profil de plongée qui est pas du tout idéal. Ce qu'on s'entraîne à faire, c'est qu'on on se met à 40 mètres et on s'entraîne à remonter une personne qui a un problème à 40 mètres et on doit s'arrêter à 20 mètres. D'accord. Donc c'est le moniteur qui simule un malaise et donc l'élève qui passe son niveau bah, vient sur lui, s'occupe de lui et le fait remonter vite. Et donc on le fait plusieurs fois, donc les oreilles prennent cher. Mais ça permet de vérifier qu'on est capable d'assister rapidement et de remonter rapidement un, un binôme ou quelqu'un dans la palanquée qui a, qui a un souci, euh, parce que très souvent la plupart des problèmes se résolvent en remontant rapidement en fait. Moi, en, en, en expérience de plongée, alors, la, la plus marrante que j'ai faite, même si finalement j'en ai fait très très peu quand même, ça reste euh, une plongée en carrière. Donc les carrières, euh, donc euh, bah, comme le nom l'indique, c'était les, en, les, les endroits dans lesquels on a creusé pour extraire de la pierre et qui euh, très souvent finissent par être inondés. Et euh, c'est souvent des lieux de plongée euh, utilisés par les clubs parce que euh, tu as une profondeur euh, qui est assez importante, tu pas sur le littoral, euh, tu as aussi une visibilité qui est souvent dégueulasse, et du coup ça te permet d'expérimenter de... <rire> aussi des choses. Euh... Et Ça caille aussi. Et ça caille. Et, <rire> et justement, alors moi, moi j'étais pas au point de... Tu mets ton bras devant toi et tu vois pas ta main. Euh, parce que ça je sais que ça existe et euh, <rire> ça doit être quand même sympa mais par contre ouais, l'eau était extrêmement froide et euh, j'ai une anecdote un petit peu drôle, c'est que à cause de, de la température, j'ai fait ce qu'on appelle un, un essoufflement donc un ouais. essoufflement c'est quand on n'arrive plus à gérer sa respiration et euh, alors ça peut être pour différentes raisons et du coup on, on se met à consommer son, son oxygène euh, très très vite et pour moi, la raison de l'essoufflement, bah, c'est parce que l'eau était très très très froide et surtout, en fait, on avait enchaîné deux plongées. Et autant la première, il n'y avait aucun souci, autant la deuxième, j'étais un peu, un peu fatigué quand même de repartir direct, l'eau froide et tout. Et du coup, j'ai commencé à faire un essoufflement à 20 mètres et, euh, et c'est hyper drôle parce que euh, au moment où j'essayais, parce que j'avais conscience que je faisais un essoufflement, et au moment où j'essayais de... de, de, de de reprendre ma respiration et tout, on est arrivé dans une zone où, en fait, au fond euh, de la carrière, il y, avait une, euh, il y avait une croix, il y avait une énorme tombe avec une croix, et où mon, mon moniteur de plongée, il arrivait en l'éclairant comme ça, là, avec une lampe torche, en faisant « Oh !» Et en fait, au moment où j'étais en train de m'essouffler à 20 mètres, je vois la croix qui apparaît comme ça, avec le halo de lumière, et il y a une partie de moi qui se dit euh, « Ça y est, quoi !» C'est « Easy the end !» Et c'était euh, très, très drôle. Bon, au final, j'ai réussi à reprendre ma respiration, mais... Euh... C'est vrai que l'essoufflement, c'est un truc assez radical sous l'eau et c'est très contre-intuitif la manière de le résoudre. C'est-à-dire qu'au lieu de respirer fort, il faut souffler beaucoup. Je plus soie sur l'essoufflement. Simon, j'en ai c'est ma plus grosse frayeur moi aussi en plongée, j'en ai fait un, une fois. Et euh, bah, je pense que ça s'est bien passé, je suis là. Euh, mais, euh, mais effectivement, j'ai vraiment flippé. Parce que du coup, j'étais tout seul en fait. Euh, ils étaient, le reste de ma palanquée était, était en train de se barrer. J'étais dernier, j'avais fait des photos dans mon coin, je voulais les rattraper. Et en voulant les rattraper, ah, je me suis soufflé. Et là, je me suis vraiment vu dans une situation pourrie où tu t'essouffles et tes personnes se rendent compte et ils se barraient euh, loin. Donc, reste bien. de base en plongée, tu restes proche de ton bino tu le regardes tout ouais, le temps. Là, il y a clairement erreur du binôme. Quoi. Euh, Tisselgorn, bon, ça, c'est des, des, des épaves, en fait. Donc là, les, vous voyez les endroits où euh, ça ne bouge pas. Euh, là, par exemple, et là aussi, euh, c'est que... Bon, là, c'est le palier. Mais c est, c est, ce niveau-là et ce niveau-là, c'est qu'on était sur le... Sur le, le là, là c'est le haut du bateau, sur le, le pont du bateau, et là, on était dans la cale du bateau, en fait au fond du bateau. Non, donc, du coup, bah, on a la même profondeur parce qu'il bah, y a 2 mètres, donc on ne peut pas monter beaucoup, et on visite l'intérieur du bateau. C'est assez rigolo, ça fait des profils euh, vraiment tout droit. La lumière qui se rallume. Des, des, des profils assez plats, c'est assez rigolo. Donc ouais. là, je vous montre juste pour le, le, le, le truc intéressant, c'est en bas, vous voyez qu'au début, il y a un, un trait bleu, et après, il passe en trait vert et jaune. Donc là, ouais. c'est qu'il y a eu un changement de gaz. En fait, c'est une plongée à 60 mètres, on part, on a deux bouteilles. Euh, donc on fait tout à l'air au début, et quand on remonte euh, vers, euh, je crois que c'est vers... Voilà, 25e minute vers 25-30 mètres, on change de gaz et on passe là à un nitrox 35 qui permet de faire une décompression plus, plus rapide en fait. et Là il n'y a pas le, juste que là et du coup il a pas le changement de gaz, mais le changement de gaz il a lieu par ici à peu près. d'ailleurs quand, quand les courbes dazote de, de, baissent beaucoup plus vite par ici. Et donc là, on reste, ouais, on reste euh, une petite dizaine de minutes à, à 60 mètres, alors que normalement, c'est même pas une... Il y a un moment, là, t'es dans le verre, là, hein au niveau de la profondeur, là. Ouais, là, <rire> je, sais de... je sais pas quel tissu c'est, mais... Ouais, c'était pas cool. Ouais, effectivement. C'est aussi ça qui est intéressant avec SubSurface, du coup, c'est que ça permet d'après coup d'analyser ta plongée. Enfin, c'est aussi un truc intéressant ouais, pour les, les gens bien. qui sont assez expérimentés. Euh, en fonction des gaz, en fonction de la conso, ça permet de se dire bah là euh, j'ai fait j'ai fait un truc bizarre. Ce qui est intéressant, c'est typiquement quand il y, y a un accident, une plongée qui se passe mal, ces données là, elles sont récupérées pour l'enquête. Et, ouais. euh, et typiquement, si tu fais une chose que tu t'es pas censé faire à ton niveau, bah j'imagine que l'assurance marche moins bien ou des choses comme ça. Oui, t'es pas ah, assuré d'ailleurs. Euh, tu peux peut-être montrer celle où on, on s'est retrouvé en surface. Euh... Celle où on est trop remonté. Là, bah Justement, puisqu'on en parle. Belle transition. On était, donc, on était en autonomie, on était 4, 5. Thomas. Ça allait bien. On se passait le relais euh, en, termes de, en termes de direction de palanquée. Voilà. Et, euh, et à un moment, on a filé, le, on, on a filé la direction de la palanquée à un des, un des gars qui était dans le groupe. Et on s'est retrouvé avec un, un sorte de nuage de sable à gauche et rien à droite et non, il a pris il la, la formidable décision de tourner dans le nuage de sable Ce qui fait qu'on est passé d'une bonne visibilité à une visibilité où on voyait pas nos mains euh, et on donc on s'est un peu perdus les uns les bon autres bien. et euh, tant est si bien qu'on s'est retrouvé en surface avec deux autres personnes on était très près du bord du coup là, typiquement, on n'était pas très fiers de nous euh, dans cette plongée. Je me rappelle bien, c'est ici. Que, du coup, et du coup, on se perd, on remonte. Moi, je me rappelle, j'étais resté, j'étais en binôme avec Lucille. Et quand je suis ici là, je vois au-dessus de moi passer les palmes de Thomas et, et de Yann. Je vois les palmes <rire> au-dessus, <rire> alors que j'étais à 2 mètres, j'ai deux dit... je, je dis à Lucile, reste là, et moi, je suis remonté pour leur faire, les gars, coucou. On est juste en dessous, vous venez, on plonge, et puis on est redescendu. Donc là, je fais la surface ici, et puis on est redescendu tout de suite. Ah, du coup, effectivement, j'avais vu que Yann euh, se ratait et sortait, donc je l'avais accompagné dehors euh, pour euh, comprendre ce qui se passait, quoi. parce que potentiellement, il avait un problème aussi, puisqu'il faisait ça. Euh... Mais bon, non, il n'avait pas de problème, il avait, juste, euh... il avait juste raté. De toute façon, ouais, les anecdotes de plongée. Et donc ça, pour moi, c'est un autre euh, dernier point très très cool d'un logiciel comme SubSurface, c'est qu'on peut reprendre euh, bah, son carnet de plongée très facilement et du coup bah, se remémorer tout ça assez facilement alors si en plus tu ajoutes les animaux que tu as croisés et tout c'est vraiment sympa comme ouais. du coup sur la version mobile ouais j'ai la liste comme de mes souvenir. plongées et du coup euh, bah, c'est cool sur la version mobile je l'ai toujours dans ma poche des fois quand on parle de plongée quand je tombe sur des gens qui sont plongeurs je me rappelle plus quel site je suis allé bah paf je l'ai dans la poche c'est pratique bon bah c'était un live un peu différent de ce qu'on fait d'habitude moi j'ai beaucoup apprécié l'exercice c'est cool de parler de plongée bah, merci euh, à vous. Je vais terminer le consumer. live en faisant un micro-pub parce qu'on a fait on a fait, euh, on a fait des, des nouveaux trucs sur notre shop Utip. Genre, par exemple, ce joli mug. Oh là là. Ce joli mug. Ou, euh, ou le t-shirt que je porte euh, qui parle d'espace. Et alors, pour le coup, Simon dessine. Simon fait ses illustrations dans ses vidéos. Euh, je pense que la plupart des illustrations de tes vidéos, c'est des dessins à toi. Oui. Et, bon, euh, et c'est assez ouf. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Bah, N'hésitez pas à suivre Simon aussi, parce qu'il donne des recommandations, suivez, machin, machin. Suivez Simon et allez voir ses vidéos. C'est vraiment chouette. Bah, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Je vous dis à mardi prochain. Salut, Emilien. Salut, Simon. Ciao. Bonne soirée à tous. Ciao.